Être créateur, c'est quoi Bienvenue sur la chaîne Être créateur, Marc Fleurier, yeah. encore une vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Être créateur, c'est quoi Être créateur, je pourrais le dire autrement, c'est être libre, heureux, responsable, souverain et peut-être ces mots vous inspirent plus. Souverain, par exemple, c'est l'art de prendre des décisions depuis la euh, meilleure partie de soi-même. En fait, la meilleure partie de soi-même, c'est le vrai soi-même, c'est le vrai vous. Donc un aspect de ce chemin de la réalisation de soi, de l'éveil spirituel, du bonheur qui vous permet d'incarner l'amour que vous êtes, c'est de prendre des décisions souveraines. Au lieu de prendre des décisions automatiques, euh, donc qui sont renouvelées un petit peu, euh, par exemple comme les forfaits téléphoniques, vous n'avez rien à faire, ce sont des, euh, vous êtes renouvelé automatiquement dans votre décision, c'est prendre des nouvelles décisions depuis la partie la plus haute et la plus profonde, de vous c'est ça être créateur c'est ça être souverain ce sont des décisions euh, qui vous honorent qui vous reconnaissent et quand vous faites ça vous êtes créateur vous êtes souverain c'est aussi simple que ça si chaque jour et je vous invite euh, vraiment à faire cette expérience euh, vous prenez une ou plusieurs euh, décisions à partir du meilleur de vous même alors votre vie va changer, ça c'est sûr. Parce que ce qui nous coûte, ce qui vous coûte à tous, à nous tous, ce qui cause de la souffrance, ce sont ces décisions anciennes que nous avons prises par ignorance, depuis les parties les moins conscientes de, de nous-mêmes, mais depuis la peur, depuis l'ego, depuis l'ignorance. Donc c'est en reprenant notre pouvoir et en prenant des décisions depuis la plus belle et la plus vraie version de nous-mêmes, que nous nous libérons, que nous nous révélons, que nous rayonnons et que nous incarnons l'amour que nous sommes. Je vous dis à très bientôt, soyez heureux, laissez un commentaire sous les vidéos pour partager votre expérience, quelle décision souveraine allez-vous prendre, comment allez-vous honorer la meilleure partie de vous-même, euh, par quelle attitude, par quelle action, par quelle décision, comment allez-vous resplendir Partagez-moi ça ci-dessous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite d'être heureux en étant Pleinement vous-même. Soyez créateur, soyez-vous. À bientôt. Ciao.